Cette aventure commence aux abords d'une table bien garnie en dégustant le traditionnel couscous d'Alsace. Est-ce que est, cette année vous allez pas faire de road trip là Vous partez pas Ah bah oui c'est vrai vous avez parlé de rien Bah on était à l'océan l'année dernière, qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah la mer En bah, par contre écoute euh, moi je suis en vacances, euh, toi aussi non <rire> Pas de problème. <rire> Et toi Damien tu, tu bosses je crois non <rire> Bah je dis à ma chef que, je, que je me casse Vas-y que de la gueule Vas-y. ah vous chef, je peux dire ça Mais allo chef, faut que je parte deux semaines et demie c'est bon ou pas Ok, super merci J'y vais, salut On oh bah d'accord mais euh, on va à la mer mais euh, on va où Ah ouais mais moi je, connais, je crois que je connais une adresse On pourrait y aller Ça tu connais une adresse, je comprends pas Bah on peut y aller mais c'est libre maintenant Tu me dis que là on termine le repas et on se casse Ah oui Bah go L'objectif de cette année est un road trip de 1200 km de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur. On s'est donné plusieurs contraintes pour ce périple. Ne pas reprendre le même chemin que l'année dernière, de faire la première étape non pas en 24 heures mais en 37 heures de wheel, le tout avec des sacs à dos d'une quinzaine de kilos. Réalisé complètement à l'arrache sur un coup de tête, c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on partage avec vous cette nouvelle et folle aventure. Il est 2 heures du matin, L'aventure démarre autour d'un café et cette sensation surréaliste de partir pour l'autre bout de la France. Oui, bah alors, il euh, bah, fait nuit. C'est partant de ce constat sans équivoque que nos trois compères ont démarré leur périple sous une petite pluie fine qui ne va cesser de s'accentuer. Cette fois-ci, Yannick ne roule pas en MS-3, mais en MS-6. Pourquoi as-tu pris la MS-6 à la, la place de la MS-3 Que La MS-3 a quoi, 17 000 km, donc pour <rire> un trip euh c'était un, un peu limite, quoi. Première étape au fort dénivelé est de seulement 35 km et va nous mener dans le petit village de Lorquin, nous avions convenu avec le restaurant du Bout des Canards de pouvoir recharger aux alentours de 4 h du matin. Encore un très grand merci à eux. Bonne route, hop la c'est, oh, et roule ma poule Merci. Bonne route. La seconde étape au dénivelé tout aussi important est d'une quarantaine de kilomètres. Euh, j'ai froid. Froid bah, Froid. Enfin, j'ai tout le temps, donc... Euh, Elle va nous permettre de longer la frontière entre le plateau Lorrain et le massif montagneux, nous offrant de larges paysages agricoles des collines sous-vaugiennes. On n'est pas bien, là On est très très bien Ce village où il fait bon vivre, hein C'est à partir de la petite localité de 9 maisons que la traversée des Vosges via la forêt brumeuse des Reclos va nous permettre de rejoindre la voie verte de la Plaine jusqu'à Raon-l'Étape. Après s'être réchauffé le gosier d'un bon café, ah, les autochtones nous bah. ont encouragés à poursuivre notre chemin. Hop c'est Après 80 km et 4 cafés, c'est bon, maintenant je suis réveillé. Je suis encore pour l'instant. encore. Quand je, suis sur, quand je suis sur la roue, en fait, ça va. C'est après, quand tu t'arrêtes, t'as le coup de pompe. Maintenant, on démarre la traversée de la forêt domaniale de rambert un axe très fréquenté par les professionnels de la route, les conducteurs de semi -remorque. À l'issue de la traversée du col du même nom, c'est dans la localité de saint benoît la chipotte que nous nous sommes questionnés sur le gentilé de cette commune. Comment s'appellent les gens qui habitent saint benoît la chipotte d'après toi <rire> les chipoteuses Ouais, ça un peu... C'est bizarre, là, j'sais pas. Les, les, les... <rire> Alors là, franchement, sans déconner, Ça, Benoît la chipote. Je vois pas du tout. Les Attends, tu sais Je sais pas tout, moi. Allons demander à quelqu'un. Comment on appelle les, les gens qui habitent ici D'accord. C'est bon. j'ai appris quand je suis là Australien, peut-être <rire> euh... bon, bon on regardera alors On va essayer de trouver <rire> Merci non. Ils toujours pas la réponse Moi, <rire> bon, je veux pas dire mais quand les gens qui habitent le coin hein, savent même pas comment ils s'appellent C'est chelou hein 5 ans il a dit Il sait pas On quitte ce bénédictin qui s'ignore pour Ramberviller, ses doux pâturages avoisinants et ses champs de blé à perte de vue c'est d'ailleurs à ce moment du périple qu'on remarque que l'atmosphère est de moins en moins humide au fur et à mesure qu'on s'approche de l'agglomération spinalienne. C'est à la jonction de la Moselle et du Canal des Vosges que nous avons décidé de nous arrêter pour manger un morceau dans une ambiance italienne. Ici, c'est l'amour de vraies pizzas cuites au feu de bois, préparées avec amour, élégance et authenticité. Bah après ce repas diététique, c'est en direction de Fontenoy-le-Château, dernier bastion lorrain avant d'entrer en Franche-Comté, que nos trois huileurs d'Alsace ont longé sur une soixantaine de kilomètres le Canal de l'Est, rebaptisé depuis 2003 le Canal des Vosges. Un ouvrage fluvial qui date de la fin du 19 XIXe et qui fait la jonction entre la Moselle et la Saône. La piste siglable qui l'allonge nous permet d'entrevoir le riche passé industriel de la région et d'avancer dans une allure plutôt agréable sur un revêtement entretenu. C'est sous un soleil éclatant que nous avons fait une halte dans un commerce dans local hein. qui allait nous réserver une sacrée fêter. surprise. Ça a sauté, ça, ça se trouve, ça fait une heure, pas là, temporaire. <rire> <rire> oh putain Est-ce que tu peux nous expliquer, Damien, ce qui vient de se passer, Là, là ça fait une heure que nous sommes dans, dans ce, ce petit commerce pour charger. Et je crois que ça fait une bonne demi-heure que les plombs ont sauté. Donc ça fait une demi-heure qu'on est là, on va pouvoir tête pour que dalle. Donc les, les changements de programme, on va devoir euh, faire que 20 km et recharger un peu plus loin. Euh, A mon avis, ça compromet notre capacité à aller jusqu'à Gré avant la nuit. Avant la nuit, je pense que c'est un peu compromis, ouais. Bon, il fait jour jusqu'à 22h quand même. Ouais, Ouais, heureusement. Oh. C'est donc sous la contrainte technique que nous sommes amenés à rectifier nos plans et qu'on réalise au fil des kilomètres qu'on va avoir un très gros problème de recharge pendant la nuit. En effet, nous serons en pleine race campagne franc-comtoise. Mais pour le moment, ça va pas faire perdre la bonne humeur, le goût de la glisse électrique et encore moins l'appétit de nos trois Alsaciens, puisqu'ils vont s'arrêter manger un bon plat de moule pour fêter leur arrivée sur les bords de Saône dans la bourgade de Cor. Alors ça fait exactement 16 heures qu'on roule. Comment vous vous sentez Je ne peux plus me sentir du tout. <rire> Fatigué mais bon opérationnel. <rire> on va voir, on va voir. On va charger euh, deux heures, on va prendre un petit repas, ensuite on va direction Rub sur seune qui était l'objectif de départ. Il faut savoir qu'on a déjà fait 203 km Grosso Merdeau. Grosso merdo et, et on va encore en faire 120. Avant le vin, enfin avant la sieste. <rire> le but c'est d'avancer le plus possible quoi. Ouais. On bouge la moule. Ta moule quoi Ouais, c'est Molo Curry. Et toi, c'est quoi Molo Curry <rire> Et toi, tu manges quoi Moule à la crème. Bah, qu'est-ce qui s'est passé non. <rire> Bah, non, la moule, ça déborde Ça fait du d'abord. j'imagine que c'est ton seul pantalon Euh, pantalon, oui. <rire> bon, bah, maintenant, c'est short, hein. C'est parti, il est 21h Direction, rue sol, c'est ça. La guerre, c'est roule la boule hein Et c'est aux dernières lueurs du jour que nous nous engageons pour une ride nocturne de 120 km à travers la campagne franc-pontoise avec un Pierre filant à tout allure. C'est quand même lui qui a le moins de patrie, c'est lui qui parle le plus quand même. Hein. Il est tout là-bas Il est tout là-bas Reviens Pierre Reviens Pierre Pierre <rire> Techniquement, là, moi, je suis complètement surexcité à l'idée de se dire que ça fait quand même depuis 3 heures du matin qu'on roule. Là, il commence de nouveau à faire nuit et on va rouler quasiment toute la nuit. C'est non La nuit se prétend assez mal à la prise de vue. Il est difficile de vous partager à l'écran cette expérience de sombre-errance, sans autre repère que notre GPS. C'est aux alentours de 23h30 et 10% de batterie que nous sommes arrivés à Rupture sur -Saône. Voyant quelques luminaires décoratifs autour d'une fontaine, nous nous sommes branchés à la prise en libre accès. Mais c'était sans compter la minuterie communale qui a coupé l'électricité à minuit au moment où nous étions installés et prêts à faire une sieste. Heureusement, nous avons fait la connaissance de deux francs comtois avec lesquels nous avons passé un très agréablement complètement improbable. C'est sans conteste cette partie de l'aventure qui a été la plus difficile. La fatigue, le poids des sacs et le chemin qui semble interminable nous a néanmoins conduits vers 4 heures du matin dans la bourgade de Gré. L'idée était un peu folle mais euh, elle nous a permis pousser un petit peu nos limites. Moi ça m'a bien plu dans le sens où euh, on était soudé et on avait vraiment envie d'aller au bout même si on était quand même bien, bien cuit et on avait bien bien froid. Euh, moi je trouve que le défi était quand même euh, Les paupières sont lourdes, mais le spectacle est grandiose. C'est dans une lumière complètement irréelle qui justifie le doux nom de Côte d'Or à ce territoire que nous entrons en Bourgogne. Quelques marches revigorantes pour délasser nos pieds et quelques kilomètres plus tard, nous nous retrouvons à Auxaune, prendre un rapide café pour continuer notre périple dans la plaine de Saône. Bon, on a très peu dormi, comme vous vous en doutez. Là en fait on est un petit peu éteint, je veux dire, il y, y a moins d'énergie là. On était très excités encore cette nuit jusqu'à 4h du mat', mais là, là c'est chaud là quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à l'embouchure de la petite Saône à Verdun sur le Doubs. Fatigué. Je, je ne suis pas fatigué, je préserve mon énergie. <rire> Regardez ces cernes Alors chez nous, ça mange des J'ai besoin d'énergie. Et chez euh, Pierre, oh, vraiment géant. <rire> On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Est-ce que tu peux chanter « on n'est pas fatigué » Non, <rire> je ne mens pas. <rire> et la dernière étape de ce challenge de 450 km nous fait traverser le pays de Bresse jusqu'à ouroux sur saône où, après un message d'encouragement de sympathiques bourguignons, Hop là, guys et roule roule la poule. Nous continuons notre progression le long de la Saône qui déploie toute sa majesté jusqu'à Tournu, notre destination finale pour cet épisode. Trop éreinté par ces 37 heures de huile, on n'a pas filmé grand-chose de la soirée, et on termine la vidéo sur un atelier menuiserie improvisé. Que fais-tu Yannick Alors, Moi j'étais en train de me brosser les dents gentiment, lorsque soudain il y a un bruit qui est survenu. Je soupçonne fortement Damien d'être à l'origine de ça. Pas du tout, c'est tombé tout seul. On a un témoin. J'ai rien entendu l'enfoiré. Du coup, euh, le tiroir est tombé. Moi, je fais de la menuiserie. Après 37 heures de... non plus même. <rire> <rire> <rire> la... C'est ouais, de la merde.